Écoutez-moi les petits tutus fruitiers j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir le gros deck, l'immense deck, le monstrueux big mage évidemment. Alors cette liste-là, c'est à la fois la liste la plus sexy de la méta et en même temps la moins sexy de la méta. C'est une liste top 150 légendes. Alors pourquoi la plus sexy de la méta Tout simplement parce que c'est un deck qui va très souvent gagner sur la rune de l'archimage sur une carte qui va lancer euh, bah, des kilos, des kilos et des kilos de sorts de mages aléatoires et ça va très très très souvent vous faire gagner. Gagner. on est sur un deck qui peut jouer très très vite les amulettes euh, drake feu euh, donc vraiment c'est un deck qui est euh, qui gagne avec la rng mais c'est une rng qui est très très souvent positive évidemment sinon le deck ne serait pas un euh, top méta alors c'est pas c'est pas un tiers hein, mais on est sur un des euh, 10 10, 15 meilleurs, je dirais même 10 meilleurs decks de la méta. Un deck hyper intéressant, hyper stable, hyper réconfortant. Voilà, vous avez plein, plein de gameplay. D'ailleurs, les games sont assez what the fuck dans la vidéo. Donc vraiment, je vous invite à regarder dans son entièreté la vidéo. Et en même temps, c'est le moins sexy. C'est le moins sexy parce qu'il n'y a que Astalor. Et Astalor, c'est joué dans tous les decks euh, comme carte de la nouvelle extension. C'est un deck qui est vraiment vieille méta, euh, finalement, qui n'a pas évolué. Voilà, il n'a pas pu profiter véritablement des nouvelles cartes, si ce n'est Astalor. Mais bon, Astalor, c'est quand même la meilleure carte peut-être du jeu à l'heure actuelle. Donc bon, il, a quand même, il en a quand même bien profité. Parce que dans ce deck-là, c'est important d'avoir des créatures d'early game Qui à la fois sont fortes dans le late game C'est la définition de ça euh, Finalement C'est un deck qui est cool, qui est sexy Qui est pas très compliqué à jouer avec un, un potentiel plaisir qui est euh, énorme. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je pense qu'elle l'est parce qu'elle est assez particulière. Je vous euh, souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un DK. DK mono bleu, DK mono vert, DK mono rouge. Il n'y a pas encore de bicolore, voire de tricolore correct. Alors les mono verts, bon, il y en a quelques-uns qui traînent mais il n'y en a pas euh, des masses. On va plutôt considérer euh, le rouge ou euh, le bleu euh, dans des euh, archétypes totalement différents. Pour le coup, le bleu extrêmement agressif, le rouge extrêmement contrôle. Donc le Mulligan, alors il n'est pas très compliqué, mais il y a quand même des petites euh, subtilités. Alors c'est toujours compliqué de Mulligan dans une méta comme ça, où le deck le plus présent, ou un des decks les plus présents est voleur, sont voleurs d'ailleurs, parce qu'il y a les deux voleurs, le voleur bingo. Euh, même s'il y a deux voleurs bingo, il y a la version qui se cache avec Maestra, et la version qui ne se cache pas. Mais il y a le Voleur Miracle, qui pour lui se cache parce que, enfin, lui, il se cache tout le temps parce qu'il a besoin vraiment de Gnoll. Et euh, finalement, bah, ces decks-là euh, peuvent se cacher derrière un chasseur. Donc, on se dit c'est aggro, et en fait, c'est pas aggro, c'est un peu combo. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué de mulliganer mais j'aurais tendance à vous dire Poste de guet lointain, on va tout le temps garder. Sanctum Nocteval, on va tout le temps garder. Évocatrice des Profondeurs, on va tout le temps gagner parce que c'est 10 ou 9 d'armure. Et, évidemment... Et évidemment la balinda euh, Voilà la tête de tigre La tête <rire> J'ai du mal à le dire La tête de tigre Finalement euh, Voilà c'est une carte évidemment clé hein, Quand elle est jouée C'est gagné Alors euh, Bon Est-ce qu'on va vraiment rien faire ici Je pense pas hein. Je pense qu'on va piécer notre, euh, notre petite institutrice euh, hein. Barrière c'est de l'armure Ça c'est une créa c'est un voleur miracle. Euh, armure ou petite créa En vrai, sûrement de l'armure. En vrai, sûrement de l'armure. Prochain tour, on va sûrement au Kani. Là, c'est vraiment pour aller chercher ses petites cartes. Euh, le fameux sprint. Oh, il y a un sprint dans son deck. Il y a un sprint dans son... Il joue sprint, le garçon. Le gars joue sprint. Le gars, bon, c'est un voleur. Hein. Euh... <rire> Captain Obvious, mais c'est un voleur. Le gage ou sprint, waouh, ok, bon, bah, intéressant. Carte intéressante, pas très forte pour le coup, parce que Potion fait la même chose, pour moins cher, mais... Bon, c'est cool, on a un trade Et on va pouvoir développer notre Okani sur T4. Donc, boom. Et Okani sur euh, Créa ou Sort. Euh, je pense... Euh... On va prendre Serviteur, parce qu'en fait, il va sûrement jeter un sort au début en se disant, bah, c'est sort. Je jette un sort, et en fait, et eh bah ben, non. Ton sort, tu l'as jeté, mon grand. Vous voyez, la prep qui part. Et là, il se dit... Ah. Ok, bon. Vous voyez, là, le petit temps d'attente, il est, il est sexy. hein Ok, bon, il fait quand même des choses, mais... Ça me va, hein. Balancer la prep alors qu'il a pas le cimetière. Balancer la prep alors qu'il a peut-être pas le, le 4 4 le sténographe. Franchement, d'ailleurs, vous voyez, son tour, il est tout pourri parce qu'il a deux mana flottants. Donc là, c'est génial. C'est exactement ce qu'on voulait. Bah, il fait... Oh Il y a étrangère louche dans le paquet. Ok. Euh, je pense qu'on va jouer ça parce que c'est curvé. Ça et ça. Ça a le mérite de commencer à stacker un peu le Mordresh. Ça grignote, ça met une 3-5. Ça développe mon secret. J'ai une main qui est infâme. Incroyable, n'est-ce pas? Euh, bon, va bah, falloir aller chercher euh, l'ensorceleuse. L'ensorceleuse, carte clé. Euh, à ce moment-là, on la garde pas en main de départ, mais à ce moment-là, ce sera incroyable. On a le Varden pour faire un tour de, de, de tempo. Le secret, ça me va. Et le secret, ça me va. À partir du moment où il ne met pas de pression, puis il a un peu peur peut-être de ça. Alors, il, il a peut-être eu peur du contresort, donc on imagine que c'est un secret qui est pas si important que ça peut-être. Vous voyez, on peut en déduire ça. Donne-moi de l'armure, man. Ok. On va d'abord faire un trade, même si j'ai peur de l'oasis, l'allié de l'oasis. On verra, on verra. C'est bien ça, mais si je me fais contrer. Bon, après, c'est pas si grave. Hein. Ça peut être un, une rune explosive. Non. Bah écoutez, ça me va. Alors 18, c'est pas incroyable. Euh, par jour, ok. Donc 18, c'est pas incroyable. Mais euh, j'ai la Varden derrière. Enfin, le ma la Varden pardon. Le Magistère au B30, qui me donne un peu d'armure. Ça peut être chaud. J'ai de l'armure avec ça. Va falloir que, quand même que je pioche des cartes. Bon, pour le moment, il fait du boui-bouitage, si je puis dire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me qui me convient. Hasta alors. C'est au-dessous du deck ou c'est... Non, c'est dans le deck. Donc, je peux le retop-decker. Ok, ok. Par contre, il va commencer à être chiant. Bon, en vrai, euh... c'est pas comme si on avait des cartes clés en main. Donc, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Ah ouais, bon, là, j'ai des cartes, quoi. <rire> Top deck Balinda, please. Bon, en vrai, pour le moment, on a le temps. Amulette, mais c'est trop lent. On va recycler. Amulette, c'est trop lent. Ou alors, on développe lui, qui fait rien ça fait une créa. Et je vais le jouer. Ça paraît assez fou, mais... oh wow. Trop bizarre, ça. Hein. Donc ouais, je vais, euh, je vais jouer ma 4-5 comme ça. Parce que comme ça, si je pioche Balinda ou un truc comme ça, je sais qu'il n'y a pas objection. Vous voyez, je teste l'objection. Bon, je pense que j'ai perdu. Ma main est vraiment infâme. Euh, après, pff, on arrive sur le T8. Bon, après tour 9, il y a toujours la rune de l'archimage qui, euh, qui fait de la magie. J'ai le board. Alors, euh, casse la, casse la une tienne. Hein. <rire> j'ai jamais essayé d'utiliser cette expression parce que j'ai rien invité, mais Là, j'ai tenté, vous voyez. Euh, voilà. Ok, ça c'est un peu chiantos. J'ai un ping sur la 3-1. Oh là là. Mamie, mamie, mamie, mamie, hein. mamie me l'avait dit. Hein. Mamie me l'avait dit, bon. Bah écoutez, en vrai on est peut-être bien, parce qu'avec Amulette Dra euh... Drake Feu, on peut avoir des taunts. Et on peut avoir des taunts. Bah il vaut mieux hein. Ou bon, alors on pioche la rune de l'Archimage, là la rune elle est pas si mal en termes de points de vie, je suis à peu près ok. Ouais, c'est pas incroyable mais... Non bah ce sera ça hein. Bah ce sera 8-8 ou 4-12 Bah plutôt 8-8 Et le taunt Oh boss de raid c'est pas mal aussi Non ah, le taunt est meilleur Et on va geler euh, lui il fait quoi Ok on... Ouais n'est-ce pas euh, Bon bah, écoutez c'est pas mal cette histoire On a un taunt On, a, euh, on est qu'à 8 C'est un peu le souci nous sommes K8, donc euh, il peut nous tuer avec des poignards à distance. Après, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas le meilleur deck de la méta. On est un deck qui est très intéressant, un deck qui est finalement pas extrêmement cher, un deck qui est plutôt très agréable à jouer. Mais voilà, faut pas non plus... Euh... Et puis là, la sortie est quand même catastrophique. Mais bon. Euh... Mais bon, mais bon. Euh... Un petit top deck rune de l'archimage, là, et ça peut être win. Hein. Sinon ça va être complexe Bah sinon je vais devoir refaire perroquet mais Magistère Bah magistère c'est pas trop mal parce que Ça me permet de rejouer l'amulette qui est un sort de feu Tout en... Ouais je pense que c'est sûrement ça hein. Bah ai-je vraiment le choix Je n'ai pas le choix hein je vais faire ça pour les 5 d'armure, mais je pense que j'ai perdu sur son apprenti. Mais c'était une belle game. En fait, c'était une game totalement ratée, mais... Oh, waouh. Wow. J'ai quand même de la réussite. Hein. Ouais, ouais, n'est-ce pas euh, On va geler. Avec ce garçon. On va geler le gros. Hein. Pas le gros, celui qui fait le plus de dégâts. Bon, bah écoutez. J'ai envie d'y croire. Je suis à 12. J'ai 12 d'armure. Enfin, 12 d'armure en plus. 12 de. à moins qu'il arrive à le détruire ou le remonter, mais je vois pas trop comment. On n'est plus en 2016. Krabatoa. Oh, Krabatoa, j'avoue que c'est un peu relou, ça fait 12. Bah, on est plus en 2016. il si, y a Krabatoa qui fait 12. Euh. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah là là, le Krabatoto On perd sur le Krabatoto Ouais, GG. Ah zut, il y avait cravatois Mais en vrai, 12, c'est pas évident d'arriver à 12 comme ça en mode... Enfin, hors-board, hein, évidemment. Mais 12 en mode surprise. Ah zut. Ah, bien joué, bien joué. Rien à dire. Déjà, on a eu de la chance d'avoir le dragon, hein, pour le coup. Et euh, ouais, pas de Balinda, pas d'ensorceleuse. La Varden qui est partie. Le, il nous a enlevé trois cartes de la main, quand même, avec sa combo avec euh, pas de l'ombre. Donc, euh, bon. Pas de regret. En vrai, la gamme est hyper intéressante parce qu'on a été dans la souffrance... Voilà, c'est ça aussi Hearthstone, c'est des games où parfois dans la souffrance, quand on fait une mauvaise sortie, il faut essayer de gagner. Et puis, accessoirement, il joue bien à la fin parce qu'il nous setup l'étal. Bon, on applaudit, euh, mais casse la ne tienne, hein, pour le coup. Tra la la la la la, -la. Mais voilà, c'est ça Hearthstone, il faut l'accepter. C'est des games pour ave, des très belles games, des games pour ave. Ce deck-là, de toute façon, c'est ça. Ce sont des games polarisées. Nous sommes sur un deck avec une puissance brute... J'ai pas envie de dire inégalé dans la méta, parce qu'il y a quand même de Lillidan, il y a quand même du Voleur Miracle qui peut monter des 14-14 sur 3, mais on est sur un deck avec une, une, une des puissances brutes les plus impressionnantes et les plus puissantes, tout simplement, de la méta. On est vraiment sur un des meilleurs decks de la méta en termes de puissance. Par contre, on est sur un deck, euh, bah, de facto, qui est euh, totalement polarisé. Enfin, je sais pas si je peux dire totalement polarisé, mais qui est polarisé. Dans le sens où, bah, on dépend quand même beaucoup d'ensorceleuses Beaucoup de Balinda Vous voyez là, la situation, il avait des petits sorts à la con et tout Si je faisais l'ensorceleuse T6, bah, c'est win Si je fais Balinda, c'est win euh, Si à un moment, quand il y a des créatures Et que je suis à 15, si je fais rune, bah, J'ai 70 à 80% de chance de gagner Vous voyez, Donc il y a vraiment des setups comme ça Mais bah, finalement Des setups qu'on va pas tout le temps faire, et heureusement Et qu que la gamme d'avant, on n'a pas pu faire malheureusement Ce qui fait qu'on on perd le match et bon là on est bien, on a les deux évocatrices, le sanctum, la curve avec ça. Donc on est dans une situation qui est plutôt pas mal. Le match-up est à peu près ok parce qu'on va stacker de l'armure. Je pense qu'on va vraiment geler comme ça. Je pense qu'on va geler comme ça, comme ça on a des petites créatures. On peut grignoter aussi, il faut éviter de se faire surprendre avec Bran euh, Crash Foudre. Ok. Est-ce qu'on ping ça Est-ce qu'on ping la 1-1 En vrai au prochain tour je vais sensiblement refaire une évocatrice Donc je vois pas trop l'intérêt de pinguer euh... S'il y a un intérêt c'est trade 1-1 dans 3-4 et il retape Ok je crois qu'il allait retaper avec ça Il aurait pu retaper avec sa dague C'est bizarre d'ailleurs Ça veut dire qu'il a une autre dague Le Bran. On va recycler ça ou on essaye de le repiocher Non, je recycle après. Je vais faire l'évocatrice. J'aimerais bien piocher la rune. Ok, et par contre, je recycle l'amulette. C'est pas vraiment une carte que je veux. Euh... Et je pense qu'on va geler. Comme ça. Ça me va très bien. Je peux geler Face aussi. Je peux geler Face, mais je sais pas si ça a grand sens. Ok. Je peux faire un play un peu bizarre où je fais bran et sanctum au prochain tour, je développe mon bran un peu en mode paratonnerre. On verra. Euh, je crois que j'aime bien l'idée. Parce qu'à là on ping face dans le spot. On fait Sanctum. Là-dessus. Ça en trade. Et on va développer le bran maintenant. J'aime bien l'idée. Je pense que c'est pas évident pour lui d'aller chercher ce bran dans ce spot. J'ai pas mal d'armure. Euh, Peut-être qu'il va crash-foudre et ça nous enlève déjà un crash-foudre. Ah, bélier, ok. Bon, le bélier est très bien. Le bélier est très bien. Peut-être qu'il aurait du ping d'abord parce que là je peux aller chercher son bélier. Bon, ok. J'ai Varden, mais je sais pas. Ensorceleuse. Le oh, l'ensorceleuse est pas mal ici. L'ensorceleuse est très bien ici. Normalement, j'aurais un spot avec. Ouais. Donc sort à 3 Sort à 3 c'est euh, graine, graine sauvage Esprit sauvage pardon Il y a un autre sort à 3 dans son deck Je crois pas Donc là c'est cool on a la rune à 3 euh, Bah écoutez on est pas mal On est bien en termes de points de vie Alors on sait qu'il a crash foudre Il peut avoir des branes Il a attaqué pas mal avec les armes Faut faire très attention Il pioche beaucoup D'ailleurs il overdraw pas là Ah non Ah si il overdraw hein, ce, ce coquin Bon Écoutez on est bien on est sur une... bah typique, pardon, Typiquement la sortie qu'on aurait, qui nous aurait fait gagner la gamme d'avant. Ici, elle nous fait gagner. Après, j'ai une, une un bon early game. Mais bon, en général, on a peur de l'early game avec ce deck. Mais finalement, quand on joue, on, se remarque, on remarque que l'early game, il est toujours bien. Ça, c'est quoi ce petit parchemin là Alors, let's go. Let's go to the mall. Today. Haute source. Euh Ouais. Autre source. Ouais. Euh, Il faut arrêter de piocher, monsieur. Ok. Ça, c'est pas mal. y a pas un play où je fais ça et ça mmh. voyez la et la Rah, dommage parce qu'il avait peut-être d'autres sorts enfin j'ai supputé qu'il avait d'autres sorts on va tranquillement faire ça. Euh... En vrai, l'apprenti téméraire, il est sympa parce qu'il proc Mordresh. En termes de point de vue, on est à peu près ok. Je pense qu'on va faire amulette. C'est pas un board qui met de la menace, et nous, on a besoin de mettre des menaces pour le tuer vite. Donc, je pense que là, ici, c'est amulette. Ah, il y a Perroquet qui rejoue euh, Rune, mais je pense que Amulette est meilleur. Ah, je pense qu'Amulette c'est strong ici. 8-8, Ruée, ou 4-12. Je pense que 4-12 c'est plus intéressant. Ah, ça c'est super. Et on va face. Je vois pas trop l'intérêt de trade avec un board comme ça. Faut mettre des dégâts, faut mettre des dégâts, alors 4-12, euh, on n'a pas beaucoup de sorts, voire pas, mais on peut toujours avoir la danse, le danseur de la boîte aux lettres qui nous permet d'avoir des sorts. Je pense que c'est toujours intéressant, c'est paratonnerre, ça peut l'obliger à faire des plays vraiment pas bons. Là on craint pas grand chose parce qu'on a le, le Varden, donc pour le moment on est quand même suffisamment haut pour qu'il ne nous tue pas. Finalement, il est un peu bloqué. Et là, je pense que je vais caler la Varden pour le bloquer définitivement et set up mon létal. Vous voyez Parce que là, j'étais encore dans des situations où j'étais pas mal. En fait, les Trocs, ça l'emmerde. Là, Hydrolodon, ça l'emmerde. Et je pense que là, sur Varden, il va concede. Donc là, c'est un play. Alors, je... comment dire Ce play-là, j'y suis arrivé. Mais finalement, c'était pas ultra voulu. Mais j'avais l'idée à un moment de le bloquer avec Varden. Mais. Sans forcément forcer le play. Mais finalement, vous voyez, à la fin, j'y arrive. Je pense qu'on va faire Apprenti, l'avantage de l'Apprenti c'est que ça... ça cale le Mordrèche. En fait ça ramène les 3-1 hein, mais on s'en moque, on va le faire maintenant. L'idée c'est vraiment juste de lui rentrer 1 avec Apprenti, de vraiment bloquer totalement le board. Parce que là chaque créature qui meurt va remettre des créas donc il va y en avoir full board. Et comme ça on a un très très beau Mordrèche, comme ça on peut faire Varden derrière. Rafale, ping face Ça, vous voyez le gars est bloqué On a l'étalon board bah Fini, fini, fini Et l'avantage c'est que Mordresh il coûte 8 Donc au prochain tour je peux même ping, enfin sur un énorme malentendu Je ping et je calme mon Mordresh qui sera à 10 Vous voyez, bah typiquement dans cette situation Je pense que ça changera pas grand chose Mais bon avec de l'armure, peut-être des remontoirs Des pièges explosifs ça peut, Il peut s'en sortir Bon cette gamme était très intéressante Bon vous voyez quand on a le barbare stasis c'est pas la même et je pense que ce deck là, il est meilleur que le deck que j'ai rencontré avant Et n'empêche j'avais pas l'étal, hein, si j'avais pas fait mon play hein. Parce que là je me serais retrouvé dans un truc un peu chelou ou... Ah mine de rien Mine de rien, mine de rien Ah oh, mais sans blaguer je sais pas en vrai euh... Enfin ouais non j'aurais pas eu l'étal. Hein. J'aurais dû refaire un magistère pour ramener je sais pas Parce qu'en vrai il aurait pu détruire son hydrolodon Et après détruire ses 3-1 hein. Ce qui fait qu'il aurait pas été boardlock Et ce qui fait qu'il aurait pu faire son bras de machin Et il me tue là il me met 40-50 dégâts Ou 60 même peut-être Donc euh... parce qu'en plus il, a... il est sous le dot Je crois du bélier Ah non ou peut-être Non parce qu'il a fait hydrolodon sous bélier Bon pas évident Druide. Alors druide c'est... bon. Est-ce que c'est un vrai druide Bon. Peut être fait c'est pas un vrai druide. Est-ce que par exemple on peut vous voyez, vous garder des setups de mains Là on a danseur, sorceleuse. C'est des combinaisons qui sont plutôt cool. Euh, avec la rune en plus. En vrai cette main là elle me plaît bien. Vous voyez une main qui me plaît. Comme ça je peux faire l'ensorceleuse. Je fais T2 danseur, T3 sanctum, T4 ensorceleuse. Si euh, ouais. ça... Après, est-ce qu'on veut faire l'ensorceleuse -sur, sur une amulette Ou l'ensorceleuse -sur, sur une rune de l'archimage En fait, ça dépend un peu du match-up. En fait, si c'est un druide, je pense que c'est mieux de faire sur amulette. Ça peut être un druide. Donc, euh... Ouais, ça peut être un druide, donc on va faire ça. Là, vous voyez, on n'a pas gardé. Enfin. En... Vous voyez le mulligan c'est intéressant, en sorceleuse on n'est pas censé la garder mais là on a vraiment une, une combinaison de cartes. Bon c'est après c'est Hearthstone, hein. c'est un jeu d'adaptation mais là on a vraiment une combinaison qui fait qu'on a envie de garder. Oh Non c'est pas un agro, j'allais dire c'est un agro mais c'est bizarre. On va Sanctum. Et prochain tour on va euh, pièce pièce en sorceleuse. Donc là il va pièce nourriche. Pièce guff. Ok. Bon, il peut avoir des innerves dans la main, des choses comme ça. En tout cas, c'est forcément le play. À zéro. Waouh. On a chopé l'inerve. Euh, malheureusement, malheureusement, on peut pas jouer rune dans ce spot. Ah, c'est dommage. Si on avait amulette, vous voyez, c'était gagné. C'était. Vous voyez 50% de chance. Là on avait T4. Non mais ça aurait été la sortie du siècle aussi. Mais on avait T4. La me... T4 on avait double énorme dragon. Bon après on a chaté déjà ça, mais. Bon, je pense qu'on a perdu en vrai parce que guft on peut pas battre. Il fallait vraiment amulette. Après je peux quand même le jouer in tout ça. C'est dur à dire recycle ça. Ah Okani c'est pas mal. Okani sur euh... Créa ou Sort, sort et euh, il a pas son innerve. Créa c'est pas mal. Hein. Il a des Créas dans son deck. Ouais, je vais commencer à agresser un petit peu. Donc on sait que c'est un deck avec Bran. Hein. Euh, on sait que c'est un deck avec Bran, c'est un deck combo. Ça ça passe Donc ouais c'est un deck combo C'est un peu Pff, c est, c est... Dans l'absolu c'est des decks qui peuvent être théoriquement imbattables Mais en vrai là vous voyez on avait vraiment une situation De, de, de vraiment instant win quoi. Et, et c'est pas un terme qui est galvaudé ici C'était vraiment instant win La rune le problème c'est qu'en général elle va détruire le bord en face Donc je vois pas Après si je suis vraiment dans la mouise et je pense que je le suis Je pourrais rune Mais je sais pas peut-être qu'il faut rune quand même après je peux faire rune, perroquet, c'est l'avantage. Et je vais peut-être partir là-dessus. En fait si j'ai pas de play, là j'avais un play au cani, c'était pas mal. En fait je me dis s'il se protège au cani, il peut pas faire Bran. Il peut pas faire Astalor, il a pas beaucoup de créa dans son deck. Et bon encore faut-il mettre de la pression quoi, si c'est juste... Euh... Ok. Je crois que je tente. Ok ça c'est bien, ça c'est bien... Super les deux les secrets, il en faut. Waouh si mal, hein Ah, on n'est pas si mal, hein En vrai, on est bien protégé par nos secrets, par cette Okanis. Franchement, on n'est vraiment pas si mal, hein On a pas mal de pression. Je... Honnêtement, si je dois choisir une rune euh, dans mon top 10 des meilleures runes, il y a une rune, une rune de ce style-là, hein. une rune qui met des secrets et des créas. C'est très, très, très, très, très, très rare, hein. franchement, et c'est le problème de la rune. Hein. C'est qu'il y a une carte en druide qui fait un peu comme rune, mais pour druide... Ouais, le sort à 8 là. Euh, astral, machin. Union astral ou un truc comme ça. Mais le problème, c'est que druide, ça met du board, mais ça gère pas le board en face. Donc, il vaut mieux avoir un truc qui détruit le board en face, mais... Oh, il a pas voulu faire colère. Waouh. Alors ça, c'est particulièrement bizarre. Hein. Parce que ça, c'est une plaie, hein. Faut quand même le détruire. Hein. Bon, par contre, là, je vais pas refaire perroquet. Hein. C'est pour ça que j'ai pas refait perroquet... Parce que là j'ai quand même un super board, je prends pas le risque de me prendre un, un mouton, un truc comme ça. Pour 4 manas je mets 3 à tout. Ouais, re moins 1. Ah c'est pas mal, j'aime bien ce qui se passe hein. En vrai j'ai l'étale au prochain tour, il est obligé de partir maintenant Comment tu pars avec une Okani euh, T'as pas Inerve euh, T'as que 11 mana, ta combo elle coûte 11 C'est Bran plus Anubrekan T'as la... le... le truc de flamme La rune explosive pardon la petite colère, ok Fais gaffe t'es mort au prochain tour hein Croissance, ok. Il se met en sommeil. C'est 10, 15, 15 et 8, 23. Il a 22. je gagne Druid, c'est beau. C'est beau, c'est beau, beau, beau. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est beau de gagner druide. Parce que druide, c'est chaud. On avait un spot de 50%, bon même si on a châté de choper son innerve, mais on avait 50% de chance de gagner au tour 4. Vraiment, euh, bon, tu prends des dragons, il y, y a des decks qui peuvent battre ça. Par exemple, le deck Voleur Miracle, il peut prendre des potions, vous voyez, il peut faire double potion destruction, bon, il y a des spots. Euh, mais là, le druide, il peut pas, euh, il prend des 8-8 dans le museau, on choisit même pas que 4-12, hein. on prend des 8-8, il a pas... Ah si il peut avoir les si, il a les mais bon ça reste euh, boum boum boum. Euh, on était 4 lui il a même pas encore fait son guff ou son nourrice. Bref. Mais toujours bien de gagner comme ça. Euh, on va garder un Sanctum. Est-ce qu'on garde 2 Sanctum Je ne crois pas. On en garde un parce que c'est une valeur sûre, c'est une carte qui est exceptionnelle. Ça peut être Majagro. Ah, on va le recycler. Alors, on va jouer à Stalor T2. Comme ça on a une petite créa qui peut grignoter si jamais c'est un voleur miracle. Après contre voleur miracle, faut pas avoir trop de créa parce qu'ils se feedent sur nos créa avec les gnolls, trade, machin. Oh pincée Une pincée de sel. Sur qui Sur toi ou moi Bon. Ça peut être un big mage. très rigolo. Je pense à sa place, se prend enflammé. Oh là là, je me trompe jamais. Un de <rire> bah ouais, mais je me, je me trompe jamais, mec. <rire> sans déconner. Franchement, si vous regardez toutes les vidéos de la chaîne, je crois que je me suis jamais trompé sur Alchimie Suspect. Non, mais <rire> j'ai une lecture. J'ai une lecture du joueur Diamant qui est <rire> stratosphérique, sans déconner. Je dis Diamant parce que ce deck-là, il est pas trop joué quand même en top 100. Pour le moment honnêtement on a pas d'infos hein, si c'est un agro ou si c'est un big mage hein. Alors on pourrait penser que c'est plutôt un big mage quand même mais c'est des cartes qui sont... Enfin il y, y a des big mage qui jouent ça Agro il est pas très agressif mais bon En vrai l'enflammer ça peut être une plaie plus tard Oh ça a l'air d'être un agro On va développer ce garçon. Si on peut prendre euh, la, ba euh, la barrière, j'allais dire. <rire> Facile ce jeu. Si on peut prendre la barrière, c'est pas mal, parce que... En vrai, avec Astalor, barrière... Ah là là, là, j'ai le stress, là, parce que là, faut pas que je me trompe, là. Là, je peux me tromper, là. Là, maintenant que je stresse, maintenant que je suis pas... Là, je suis plus relâché, là. Parce que là, maintenant, j'ai pris de la... J'ai de la... Je <rire> suis arrogant, là, maintenant. Ah... Ah là là, ouais c'est un agro bon. bon ça va être plus compliqué que prévu Mais moi bon, ça va faire un beau match Ah là, là j'ai trop de pression Moi je pense que dans ce match Il prend ça Après ça nous on s'en fout de l'avoir Donc on va prendre flamber Dans le sens où Ouais je savais Bah enfin, non je savais pas mais Vous voyez ce que je veux dire c'était l'idée, c'était que si jamais il prenait flambé, nous flambé ça nous sert. Et leur brunique ça nous sert pas tant, en vrai on a toujours une curve. Ah, c'est pas trop mal, on fait des trades, on gèle des trucs C'est loin d'être mauvais ça On va geler évidemment, ce qui explose hein. eh, En vrai on a un board qui est supérieur au sien Alors on est qu'à 24, ça j'ai envie d'attendre D'abord gérer le board avant de commencer à se défendre Ça, ça, ça détruit un terrain Vous voyez c'est ça l'idée, c'était que là moi, dans ma tête, il allait honnêtement choisir le sort à 4 à, à droite. Parce que c'est un sort qui peut être pas mal contre Big Mage. Et c'est un sort qui, moi, me sert pas. Donc, il va aussi décider de choisir comme ça. À partir du moment où c'est pas ça, le sort qui me sert plus, c'est Flambé. Donc, je prends Flambé, vous voyez. Ok. Ça se tente, hein. Honnêtement, ça se tente. Hein. Vous avez des questions. Le problème, c'est qu'on a enflammé, quoi. Vous avez des questions. Ouais, je vais d'abord jouer ça. Ouais comme ça le, le 1 il a pris deux dégâts Bon on est à 17 euh, proche... Franchement c'est à peu près ok On est à 17 plus 8 Il galère un peu à nous agresser On a entre guillemets détruit son Porte mort qui est quand même une des cartes Qui va nous poser problème Ouais là c'est pareil Je pense que je vais faire un apprenti Qui me permet de Affaiblir son porte mort je pense qu'on va partir en mode enflammé. même danseur. Ouais mais danseur ça prend porte-mort. Je crois qu'on va juste enflammer là. Voilà. Et pélican. Comme ça on commence à virer l'enflammé pour pour avoir un, un, un plus joli en ensorceleuse. Une plus jolie ensorceleuse. Prochain tour elle est belle, en plus elle est 3-7. Là, il peut aller face, nous donner tout de suite de l'armure. De toute façon, je pense pas qu'il puisse nous tuer à distance avec 17. Il n'y a pas boule de feu. Il n'y a pas pire boule de feu, les trucs comme ça. Ouais, clair, ça tape un peu. mais. Je pense qu'il voulait tester le contre-sort peut-être. Je pense qu'il se doute de l'armure. Il se dit, est-ce que ça a du sens d'attaquer Si j'attaque, je lui donne 6 d'armure. Derrière, c'est compliqué. Donc, c'est comme 6 points de vie. quoi. Peut-être qu'il se dit, je vais essayer de le tuer à distance. Je pense pas qu'il puisse. Ah il attaque. Mais vous voyez là c'est dangereux parce que si derrière il arrive plus à attaquer, non ah, je crois qu'il va pas attaquer. Mais essaye plutôt bien jouer de sa part hein. honnêtement c'est un joli play ce qu'il fait. Il va attaquer. Je crois qu'il a envie d'attaquer mais ah, il attaque pas et grand bien lui fasse. Je pense pas qu'il puisse me tuer donc je vais développer et maintenant. Poste de guet lointain. Trade ce garçon. Et on va face. Faut commencer à bourrer. Bon on a l'armure, il peut pas nous mettre 12 j'imagine. S'il nous met 12, bon bah tant pis pour nous, mais je pense que c'est une lecture qui doit se faire ici. Oh waouh bien joué. Bon, euh, on peut rien faire à cela. On peut rien faire à cela. La carte est trop puissante. Hein, c'est pas mal ça. On va quand même à cet alors. La question c'est est-ce qu'on pièce pièce ping Honnêtement ça n'a pas de sens Euh ouais bon bah C'est pareil ça c'est 5 d'armure également S'il te plaît me choque pas Hasta alors bah, hasta alors ça me va À partir du moment où il commence pas à rentrer des dégâts dans le visage Ça me va hein. Je Donc là, on peut faire la rune sur un board comme ça. Mordresh est un peu loin. On peut lui, lui caler l'Astalor aussi. Parce que lui, il a son Astalor derrière. Donc peut-être la meilleure façon de gérer Astalor, c'est Astalor. Je crois qu'on va juste Astalor. Normalement, ça détruit tout et au pire, j'ai un ping. Je pense que je dois prendre le play et essayer d'être très très agressif. Plus on a de créa, plus on se protège de l'Astalor. Oh, le le dégât collatéraux, là, il a été, euh, je pense, euh, mortel. Honnêtement, je pense que c'est ça qui va me faire perdre. Parce que j'étais vraiment dans une bonne situation, hein, si on analyse. Oh la pyro. Ah, honnêtement, on peut. Voilà. Là, même parler, c'est pas. Euh, non, c'est pas. On ne faut même pas parler, là. Juste. Au mieux ça. <rire> non mais là sérieux quoi. Là le gars il est devant moi je le coupe en tranchette comme ça comme un jambonneau sérieux. Non hein. <rire> mais sans déconner. <rire> c'est pas possible le gars il a dégâts, dégâts collatéraux. piro, il a que des créas dans son deck moisi là. Ah c'est infâme. Franchement on perd que sur des cartes qui ne sont pas dans son deck. Ah c'est pas de peau. Ah c'est le jeu hein, mais c'est vraiment pas de pot pour le coup. vaut mieux en sourire qu'en pleurer hein mais. En rire qu'en pleurer plutôt. Euh, Sanctum, on va garder. Et puis, euh, le reste, on va virer. Ah là là On avait bien contrôlé bon, ça, le... En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu le gros défaut pour moi. Si je dois théoriser un peu, finalement, cette partie par rapport à la méta Hearthstone et peut-être l'évolution d'Hearthstone, encore que l'évolution d'Hearthstone, chaque méta, elle, les méta sont différentes. Donc, finalement, c'est un peu compliqué d'analyser, de vraiment te parler d'une évolution d'Hearthstone. Mais j'ai l'impression que les... Il y a quand même des decks. En fait, c'est depuis la découverte, mais de plus en plus. En gros, il y a des cartes qui découvrent d'autres cartes. Et que même les aggros, qui avant étaient vraiment des decks stables, c'est-à-dire, je fais toujours la même sortie, blablabla. Le mage agro, il va générer des cartes d'autres classes et des cartes de sa classe. Bref, il génère des cartes. ok Et le truc, c'est que quand tu joues un deck contrôle et que finalement, le match-up... Au début, c'est chaud parce qu'il est censé avoir une courbe de mana plus basse que toi. Donc, te prendre de vitesse, en somme. Euh, on va prendre euh, Créa. Donc, oui il est censé te prendre de vitesse. Donc, toi, quand tu arrives à tenir, à faire des bons plays défensifs... Et c'est ce que j'ai fait dans cette game, vous voyez Je suis quand même arrivé à rester à 15 en me défendant avec l'armure. Donc là, j'étais content, j'étais dans une bonne situation. Et bah derrière, le gars, avec les cartes générées, il te tue... Pourquoi Parce que finalement toi t'es un deck contrôle et que la game tu l'as fait durer Mais c'est normal c'est ton plan de jeu, ton plan de jeu c'est de faire durer la game Et là en fait juste la frustration elle est extrême parce que c'est des matchs qu'il y a encore 2-3 ans Bah j'aurais eu presque 100% de chance de gagner alors que là vous voyez à un moment je vous dis euh, Sur des malentendus ça peut mal se passer quoi Ah ça a sonné chez moi Je reviens Oh les petits loups, pardon pardon j'avais un petit colis, d'habitude je coupe la vidéo mais là, j'avais trop envie de la jouer celle-là, bon désolé hein, c'est la première fois que ça m'arrive en 8 ans en 7 ans de vidéo, mais cette game était quand même assez intéressante. Euh, puis le propos était cool, j'avais euh, fait une théorie chouette là, attendez, bon faut se refocus maintenant. Bon j'ai le temps, donc on va vraiment attendre ça, quoique ça c'est quand même intéressant. C'est même intéressant, juste pour accélérer ça. crois qu'on va le faire. On va le faire. En fait, le truc, c'est que on n'a pas rejoué de sort. Mais de toute façon, on aurait joué que l'amulette de, de Drake Feu. Mais on va commencer... Et je pense que c'est un match-up où... En général, les créatures, on peut les gérer. Ces créatures les plus grosses, ça va être des dragons. Et son AO, ça va être une de l'archimage. En général, la rune, elle peut tuer les dragons. Donc, je pense que c'est vraiment un match-up où... Bon, qui est un peu tricky, mais ça va vraiment se jouer sur les pings de jaillissement. Typiquement, bon, il y a voleur dans la méthode. Donc, quand on voit mage, on se dit pas... C'est un mage Mais par exemple Si on était dans une méta Où mage était vraiment mage Et que mage n'était jamais mage agro Mais que c'était que mage big spell bah D'ailleurs c'était le cas à l'époque Il hein. n'y euh, avait pas trop de maestra Et eh ben le, le DK On le gardait en main de départ C'était vraiment la carte clé dans des match up comme ça Tenter. Ou alors je ping mon propre truc. Un peu bizarre. Parce que je lui donne une pièce. Cette pièce c'est dangereux. Je crois que je vais juste faire ça. On sait que ça allait rien faire mais. Euh, on va juste faire ça. Juste pour avoir un petit taunt. Donc voilà. Ok je me refocus à mon moitié mais voilà c'est vraiment c'est vraiment une carte importante alors là il y avait même vous voyez j'ai réfléchi à faire ce play le danseur et je ping mon danseur mais finalement ça me paraissait incohérent parce qu'en fait ça à moins de virer la pièce derrière j'aurais pu le faire en virant la pièce ok voilà de toute façon il met du board et je vais pouvoir répondre par une rune de l'archimage Normalement, on détruit tout. Euh, ouais. Bon, c'est pas cher, ça met une carte dans la main. Rafale, c'est pas cher, ça continue. Siphon. Barrière, c'est très cool. Donc, ça fait piocher. Normalement, il n'y a pas de gestion. Enflammé, c'est bien d'avoir des enflammés dans le deck. Très, très intéressant. Enflammé, c'est une carte qui va compter, clairement. À part si on se fait overwhelm, entre guillemets, overwhelm de dragon, mais je pense pas. Bizarre, très intéressant, c'était la carte qu'il fallait. Et puis voilà. Et puis on va tranquillement passer. Je pense. vois hein. pas trop l'intérêt de faire mon Vulcanomancy maintenant. Ça, ça vire les cartes qui n'étaient pas... Waouh. Je vraiment ça dans son deck. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un, un petit loulou sur les dragons, non Un play qui est pas mal. Ah comme ça, je proc que les deux. Commence à stacker mon, mon beau. Ouais, ça. Vous sentez le gros... Je comprends pas ce qu'il fait en fait. Attends mais il a Orbrunik dans son deck Pourquoi oh, il joue ça et Orbrunik unique... elle, elle, elle est... Non elle était pas dans son deck Orbrunic. Et si La garde, la pièce. Je comprends pas. En fait, je comprends pas trop le deck de mon adversaire. J'ai l'impression que c'est un mid-range ouais, Parce qu'il y a Orbrudic, on est d'accord. Donc, il joue pas les gros sorts, mais en même temps, il joue l'évocatrice. Je vis rien au deck de l'adversaire. En général, les decks qui n'existent pas, avec des bons decks comme ça, bien solides, on n'est jamais censé perdre. Hein. Bon, il peut y avoir un contre-sort. Non... Ouais. Je le savais euh, Bon Bah écoutez on va continuer à pinguer tranquillement On aurait pu faire l'inverse mais ça change rien Ma euh, foi, Je pense que c'est juste imperdable Comme matchup Et donc voilà je, je sais pas si j'avais fini ma théorie mais voilà J'ai l'impression que la frustration elle vient de là aussi de, de avant quand on contrôlait Une game elle était gagnée Là maintenant quand on contrôle une game parce qu'on s'est fait chier à contrôler, ça veut dire qu'on a fait des bons plays en amont. Et bah en fait, on peut se faire voler entre guillemets la game. Alors c'est pas voler, hein. Euh, le gars, il a le droit de gagner avec des cartes générées Il joue ça aussi. C'est comme quand l'adversaire top deck, hein, Il m'a volé la game. Bah non, il top deck et sa carte, elle était dans son deck, donc il a le droit de la piocher, mais. Donc ça, c'est 3. Hein. Oh waouh, oh, pas ouf ce qu'il me propose, hein, le Mordresh hein, en mode bourrin, hein, faut bourriner, là, oh waouh, Mordresh en mode bourrin, bah ouais, il y avait Rénatal, en fait, j'ai pas fait gaffe, j'ai vu Rénatal, et il euh, y a eu flambe, enfin, franchement, j'ai pas, cette gamme-là, j'ai pas suivi ce qu'il a fait, là, j'ai été tellement en mode soit aggro, soit big mage, vous voyez, je... Dans ma réflexion, y a, les decks qui ne sont pas ces deux decks-là, ils n'existent pas. Bon, ce qui j'ai pas totalement tort. Si ça n'existe pas, c'est que ça peut pas gagner contre nous, mais. J'avoue que c'est bizarre. Hein. Petite rune, là. C'est pas mal, c'est des copies, ça. Le Sora 4, il, il prend les copies. Objection, c'est cool. Écoutez, c'est pas mal ça. On va prendre des 8-8 ou des 4-12. Bon, à 4-12, c'est chiant à détruire. Ça, c'est strong. Ouais, on va. C'est 4 dégâts, hein, on, va quand même, on va quand même lui mettre 4 pour 2. C'est hein. un sort de chasseur amélioré. Hein. On est, euh, il doit y avoir un compte là-dessous. Ouais, il y a un contre et il y a une objection. Ouais, il y a tout. Il y a tout pour être heureux. Après, il a la pièce, il va peut-être commencer par la pièce. On On voit pas ses manas. Il y a trop de. C'est Firestone ça. Hein. Bon c'est intéressant. Il y a plein de petits compteurs, mais. Il y en a qui sont pas très intéressants. Quoi. Bah.. En vrai le 6 ils intéressent pas trop, je pense pas qu'ils jouent le le, le le gros la légendaire des, des squelettes. Quoique, quoi que, on peut. <rire> je suis en train de me dire que vu son deck c'est possible. Il a fait une rune. C'est intéressant. Il a pas tout détruit. Ouais On va le faire. Hein. Non, en vrai, je vais juste pélican quand gel. C'est pareil, c'est des matchs où essayez. Ça, c'est important, essayer de garder ça en tête. De les games qui sont gagnées comme celle-ci. En 2022, 2023 et même on peut remonter avant, elles sont pas tout le temps, tout le temps gagnées. Parce que il y a ce côté aléatoire. Alors là, on est tellement bien en PV. Enfin, franchement, faudrait vraiment un malentendu de taré. Mais quand même. Et quand même. Ça, j'active mon... C'est con, hein, mais... Alors, c'est pas Victoire Honorable 2. Hein, c'est 1, évidemment. Ça a été nerfé depuis pas mal de temps. Donc euh, là, le Brun il a fait son taf. J'ai pas besoin de le garder. Donc voilà, vraiment, jouer, jouons et jouer, Je vous conseille de jouer sur ce pouvoir. Oui. Je pense c'est vraiment important. Après, là, c'est trop compliqué pour lui. Hein. J'ai de l'armure. j'ai Cette game, elle est... Bon, elle est intéressante, hein. Et elle est intéressante parce que. Bah on est bien, donc on sait qu'on peut pas se faire avoir sur un montant du tout à l'heure. Vraiment, en plus, on était à 15, c'était pas si mal, mais. C'était vraiment. Euh, ouais, faut, quand j'y repense, c'était. Ça fait mal à la tête, hein, Le dégât, dommage collatéraux du chasseur, alors que j'ai trois créa à ce moment-là, qui me rendent des dégâts, qui rasent mon board, donc qui m'enlève de setup sur plusieurs tours. Et derrière, il y a Pyro, alors que je suis à 10 piles, et Alors que j'ai un board à ce moment-là. J'ai envie de chialer, sérieux. Franchement, nous... c'est un vol, mais. En bonne et due forme, hein. Ouais, casse-la tienne, hein. Clairement. <rire> ok. J'adore ce deck. Franchement, c'est trop... C'est confortable, c'est réconfortant, vous voyez. C'est comme un cassoulet, c'est comme... C'est comme une bonne choucroute, un cassoulet, un couscous, euh, un tagine. C'est des... des decks, c'est des plats qui sont hyper réconfortants. Genre, tu sais, t'es pas bien, tu te lèves le matin, t'as froid, t'as... Tu sais, tu te fais une petite game de Big Mage. Oh, t'es bien. bien. Oh, t'es trop bien. Oh là là, pile poil. Je stack même mon truc. Donc ouais, deck... Euh, voilà, vous avez compris. Deck hyper réconfortant, hyper agréable. Voilà, c'est des bons decks qu'on aime, quoi. C'est des très très bons decks, c'est des bons decks méta. Vous passez euh, vous passez légende avec, ça a des bons win rates. Cette version-là, elle est top 150 légende. Donc top 150 légende, on est sur une version qui est quand même très très très bonne. C'est la meilleure version. Euh, donc vraiment voilà si vous aimez ce genre de deck si vous aviez ce genre de deck déjà dans votre collection mais vous en voyez pas trop donc vous dites ah, je sais pas s'il faut le ressortir allez-y vraiment allez-y c'est pas parce que euh, vous voyez beaucoup de voleurs et d'Illidan qu'il n'y a que ça dans la méta et la méta est plus riche que ça alors évidemment il y a des decks qui sont au-dessus de lui mais ça reste un deck qui est très très très fort et ça reste un très bon deck tier 2 selon moi euh, merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a fait marrer et qu'elle euh, vous a fait progresser je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde